Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture du deck légendaire 2. La grosse bois boîte dorée, tant attendue. Parce que dedans, il y a du Red Ice, du Exodia, du Égyptien. Il y a plein de trucs qui sont super cool. Allez, on s'ouvre ça. Regardez-moi cette beauté. C'est de toute beauté. Merci Konami d'avoir sorti cette, cette boîte magnifique. En carton, visiblement. Pas en métallique. <rire> Elle aurait été lourde, je pense, métallique. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et on l'ouvre. On a les trois decks. Le deck du Égyptien, le deck Blue Eyes et le deck Red Eyes. Ça, c'est nice. Et en plus de ça, nous avons une boîte vide. Oui, ça, c'est cool. On va commencer par les petites cartes promo. Les petites cartes promo, les petites cartes bonus avec l'attaque brûlante des ténèbres, suivi de la magie brûlante des ténèbres et âme éternelle. Nice, bien. Voilà pour les trois cartes promo. Maintenant les decks. On va commencer par le deck de Yugi, le deck du Égyptien slash Exodia. c'est grave cool, parce que dedans... Ah non, d'abord oui, ok, d'accord, je comprends comment ils ont fait ça d'abord les trois dieux égyptiens, donc on a euh, Sliffer, obélisque et le dragon et les deux rats et derrière ensuite ils nous ont mis le deck exodia. je me disais, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à l'ouvrir je me suis dit, merde, il y a un double il y a un double, qu'est-ce que c'est que ce double par contre, l'ouverture, c'est comme toujours fastidieux oui, je vais réussir à placer fastidieux dans une vidéo. Et voilà. Hop, va-t'en, le plastique. Alors, dedans, on a le magnifique incarné du légendaire Exodia. Les liens des camarades. Destruction. 3 points d'exclamation. Exodia l'interdit. Le bras droit de l'interdit. Le bras gauche de l'interdit. La jambe droite de l'interdit. La jambe gauche de l'interdit, Exodia Necrose, le magicien sombre, la magicienne des ténèbres, Buster Blader, le magicien silencieux level 8, le magicien silencieux level 4, le mystérieux, sentinelle au grand bouclier, la valkyrie de magicien, le magicien du tourment, homme bloc, ça c'est pas mal, un marshmallow, Sangan le sarcophage doré, les épées de révélation de la lumière, dimension magique, unité des magiciens, la magie du mystérieux 4, les mille couteaux, l'attaque de magie noire, contrat avec exodia, message de paix, usine de production de masse des ténèbres, réincarnation de monstres, village secret des magiciens, peau de dualité, force de miroir, Chapeau magique, cylindre magique, cercle du magicien, soldat de réserve, filet gravitationnel, et pour terminer, un jeton Yugi. C'est grave cool. Franchement, c'est grave, grave, grave cool. Ce petit deck comme ça qui fait plaisir, franchement, avec l'incarné... Le... Euh... Bravo, bravo Konami, franchement, bravo. On passe au deck... Alors là, ce que je vois, c'est qu'ils ont... Avons... Voilà, là c'est un seul deck, donc c'est parfait. On passe au deck Blue Eyes. Parce qu'on voit la belle demoiselle aux yeux bleus euh, mise en avant. En ultra en plus, non Ouais, en ultra. Alors quand j'arriverai à l'ouvrir... Ça peut avoir d'ongles. Mmh. Ah, nice <rire> Et merde si c'est c'est passé ok alors la demoiselle aux yeux de couleur bleue la mélodie du réveil du dragon le dragon ultime aux yeux bleus un dragon blanc aux yeux bleus un autre dragon blanc aux yeux bleus et un autre dragon blanc aux yeux bleus et en plus <rire> c'est génial parce que c'est les trois éditions Escru du dragon blanc, enfin c'est les trois euh, artworks des éditions différentes, un Kaibaman, une pierre blanche légendaire, une pierre blanche ancienne, protecteur avec des yeux bleus, maître avec des yeux bleus, le boeuf de combat, le jean de génie de la lampe, Maroser Vorse, Dragon Alexandrite, Chevalier épée, la lampe ancienne, dragon tigre, dragon Kimodo, le roi des marais, oula Chevauchard devant des tempêtes, le flot rugissant de destruction, le relais blanc, le mausolée blanc, polymérisation, contrôleur d'ennemis, rétrécissement, le jugement silencieux, ancien règlement, transaction, loup fêtu, et pas waf le loup, peau de dichotomie, fusion alternative, d'ail imprévu, annulation d'attaque, dernier ordre de combat, Sortilège de l'ombre, duplication des clones, réserve de fusion, jarre d'avarice, dragon argent aux yeux azur, premier des dragons, et un jeton Kaiba. Je veux dire, ils ont pas fait 100 pour un deck Blue Eyes. Hein. Honnêtement, là, rien qu'un qu deck comme ça, bon, en retirant bien sûr euh, les monstres normaux qui sont là, qui sont pas tellement utiles, mais euh, on a une bonne base pour un bon deck Blue Eyes là. Et on termine avec le deck que j'attendais le plus dans cette extension, le deck Red Eyes, le deck yeux rouges. Parce que dedans, il y a des cartes comme la pierre noire légendaire qui valent très très très cher, qui sur... est pas mal coté. Du coup, on va le voir. Ok, celui-ci, j'ai de la chance, je crois que l'un des cartes est avec moi, il me donne l'ouverture gratuitement. Alors, donc la pierre noire légendaire tant recherchée, le retour des yeux rouges, le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, le dragon noir aux yeux rouges, le dragon flamboyant noir aux yeux rouges, arc d'éclair aux yeux rouges, dragon rétro aux yeux rouges, dragon de métal noir, Axe Rider, le glaive de l'Alligator, bébé dragon, Jinzo, la troupe d'assaut Goblin, Gearfield le chevalier de fer, guerrier roquette, c'est vraiment des de Joey quoi, Spadassin des flammes bleues, Magicien du temps, Geerfreed des phénix Invocateur Gémeaux, Papillon aux La Valkyrie des Ténèbres, Chevalier Commandeur, Chevalier Valkyrie, Veilleur du Sanctuaire, Souffle du Feu de l'Enfer, Fusion aux yeux rouges, Carte de la Pierre Rouge, Polymérisation, Salamandra, Bouc Émissaire, Sacrifice Inutile, Araignée à Roulette, <rire> pas mal celle-là, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit dedans. Je me rappelle j'avais vu la liste des cartes qu'il y avait dedans, mais là, rien j'avais totalement zappé. Supervision, typhon d'espace mystique, symbole du devoir, esprit des yeux rouges, Kunaï avec chaîne, appel de l'être hanté, hommage torrentiel, souffle ardent, malédiction d'Anubis, le dragon, croix, euh, dragon crâne noir arc des pardon, la fusion, dragon du glaive de l'alligator et un jeton Joey. Du coup, c'est une boîte qui est bien sympa puisque c'est trois decks quand même qui sont plutôt bien. Un deck Exodia qui coûte quand même assez cher, ainsi que les trois dieux égyptiens et les petites cartes bonus pour les decks magiciens sombres. C'est grave cool. Sur ce, la boîte n'est pas très chère. Du coup, si vous êtes grave intéressé pour commencer Yugi ou autre, elle est vraiment pratique parce que c'est des decks, par exemple, le deck Blue Eyes. On va modifier un tout petit peu et en trouvant d'autres cartes qui coûtent pas trop cher. On peut largement faire un deck comme ça. Euh, par contre, pour le deck Red Eyes, non, parce que c'est le mien, voilà, euh, je suis possessif, c'est mon deck, donc pas touche. <rire> Sinon, il y a le deck de Yugi qui est sympa pour la partie d'Exodia, sachant qu'à l'unité, chaque partie d'Exodia va en pour plus de 10 balles, c'est-à-dire même pas un tiers du prix de la box, euh, vaut mieux prendre la box quoi. En gros, elle vaut large le coup en ce qui concerne la collection. Moi, sur ces ce, amis, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et dites-moi si là-dedans, parmi ces trois decks, lesquels vous le préférez entre celui de Yugi, de Kaiba ou de Joey qui sont bah, offerts, hein, du coup, qui sont dedans. Allez, à bientôt, double pisse, parce que c'était super cool.